Hey, salut les cheveux, alors bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi. Alors bouge pas, tu es au bon endroit, je vais te donner des conseils gratuits et naturels qui vont vraiment t'aider. Yeah. Conseil numéro 1, à quelle fréquence est-ce que tu dois te rendre chez ton coiffeur Voilà, à quelle fréquence tu dois te rendre chez ton coiffeur bah, ça va dépendre de plein plein de choses, ça va dépendre si tu es en train de laisser pousser tes cheveux ou si au contraire tu portes plutôt une coupe courte qu'il faudra que tu entretiennes plus régulièrement. Donc si tu veux laisser pousser tes cheveux, le grand grand maximum, ce qu'il faut c'est que tu aussi, que ailles chez ton coiffeur tous les trois mois comme j'explique je dans mes dernières vidéos. Si c'est plutôt pour entretenir une coupe courte, eh bien, alors une visite par mois devrait largement suffire, voire peut-être un peu plus si la coupe est super courte. Et numéro 2, quel produit utiliser pour avoir les plus beaux cheveux possible? Donc, bah tu pas sans savoir que tu ne peux pas utiliser n'importe quoi sur tes cheveux, surtout si tu veux qu'ils soient beaux et forts. Donc, c'est vrai que c'est tentant d'acheter des produits qui sont moins chers, mais est-ce que sur le long terme ils reviennent vraiment moins chers? Donc, j'explique tout ça dans des vidéos précédentes que tu retrouveras dans les fiches. Euh, moi, ce que je te conseille en attendant, c'est d'utiliser plutôt des bons produits, des produits professionnels qui seront vraiment, vraiment concentrés en actifs. Alors certes, tu les achèteras plus cher, mais comme tu en utiliseras beaucoup moins, je peux te garantir que sur le long terme, tu t'y retrouveras. Conseil numéro 3, le secret ultime pour avoir des beaux cheveux. Donc, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes que tu retrouveras également dans les fiches, euh pour avoir des beaux cheveux, ce qu'il faut, c'est que tu aies un corps sain. Pour avoir un corps sain, ce qu'il faut, c'est que tu aies une alimentation variée et équilibrée. Tu retrouveras tous les détails d'une alimentation variée et équilibrée dans les vidéos que je te mets dans les fiches. Pense à bien apporter à ton organisme toutes les protéines dont il a besoin, tous les lipides, et surtout à bien, bien, bien, bien boire parce que c'est quand même la clé ultime d'une bonne santé. Conseil numéro 4. Les cheveux mouillés. Donc fais super attention à tes cheveux quand ils sont mouillés, c'est là où ils sont vraiment le plus vulnérables, c'est là où ils ont tendance à plus facilement casser. Donc évite tous les accessoires de merde, évite d'utiliser des brosses synthétiques ou des choses comme ça. Je fais le point sur les différents outils que tu peux utiliser dans différentes vidéos que tu trouveras sur la chaîne. Alors je t'invite à aller parcourir et à regarder un petit peu tous les conseils que je peux te donner au travers de ces vidéos. Particulièrement celles où je donne toutes les astuces pour avoir les plus beaux et longs cheveux possibles. Le conseil numéro 5, comment faire un bon shampoing Donc, pour faire un bon shampoing, il y a quelques règles à respecter. Il faut déjà au préalable bien bien, bien mouiller sa chevelure en mettant les doigts dedans pour que l'eau pénètre partout. Ensuite, tu prends la dose de shampoing nécessaire dans ta main et tu la répartis. Tu en prends un petit peu avec la main là, tu mets au-dessus un petit peu que tu mets sur le côté, l'autre côté, l'arrière, l'arrière. Ensuite, tu fais mousser le tout avec le dessus de tes doigts. Une fois que tu as bien tout fait mousser, tu rinces bien, bien, bien, bien, bien et tu appliques un deuxième shampoing si nécessaire. Le premier shampoing toujours pour traiter les problèmes ou les particularités de ton cuir chevelu et le deuxième qui sera plus adapté à la nature de tes cheveux. Je vais créer un tutoriel exprès vraiment où je vais montrer comment faire un bon shampoing mais ça va venir dans le temps. On aborde le conseil numéro 6 faire un gommage au moins une fois par an. Alors oui, comme je te le disais, si tu fais des couleurs, si tu fais des mèches, si tu fais des choses comme ça, il faut obligatoirement, pour éviter des surcharges pigmentaires à l'intérieur de ton cheveu, que tous les ans, au minimum, tu fasses au moins un gommage. Parce que même si tu n'appliques que les racines, même si tu essayes de faire très attention, et même si c'est ton coiffeur qui le fait, il y a toujours un petit peu de couleur qui va à droite, à gauche et tout. Et la superposition de pigments peut te conduire sur le long terme à du charbonnage. Donc pour éviter ce problème, il faut faire au minimum un gommage par an. Voilà. On va parler du parfum dans les cheveux. Alors, du parfum dans les cheveux, bonne ou mauvaise idée très, très, très, très, très, très mauvaise idée si tu parles du même parfum que celui que tu mets dans ton cou ou sur tes vêtements pour te parfumer par contre si tu as vraiment envie d'avoir les cheveux qui sentent bon ben déjà il faut passer par une bonne routine capillaire mais il existe aussi des parfums spécifiques pour le cheveu qui ont une concentration en alcool très très très réduite et qui vont, par ce fait, ne pas assécher le cheveu. Donc, pour ma part, ben, je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu likes, tu partages, tu commandes, tu fais ce que tu veux, mais tu resteras pas sans rien faire. Je te donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain épisode. Tiens-toi prêt, parce qu'il y a bientôt le vlog qui va sortir aussi, où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur tous les réseaux sociaux. En attendant, eh ben je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends bien soin de tes cheveux. Un lundi prochain. Ciao, ciao